Salut les filles! Aujourd'hui, je vous amène dans ma cour arrière parce qu'il fait super beau et puis l'été est arrivé. Aujourd'hui, c'est un tutoriel pour débutantes. Je vous montre à réaliser cette presse-là vraiment facilement. Si vous voulez voir comment la réaliser, eh bien, on commence maintenant. Pour le tutoriel, vous allez avoir besoin d'une brosse, des élastiques transparents, vous pouvez avoir aussi une petite fantaisie comme une boucle et un miroir. Première chose qu'on va faire, on va brosser nos cheveux dans la direction où on veut avoir notre tresse. Une fois que c'est fait, vous allez séparer vos cheveux en trois parties. Donc vous allez avoir deux grosses parties, puis une un peu plus fine. On va juste les isoler. Donc on commence avec la première partie. On fait une tresse régulière. Et puis si, par exemple, vous avez les cheveux plus courts ou en dégradé, vous pouvez toujours utiliser des bobby pour maintenir vos cheveux en place. Donc, on fait une tresse régulière jusqu'en bas. Une fois que ça va être fait, on va la sécuriser. Faites-la pas trop serrée parce qu'on va jouer dedans. Donc, euh, pas, euh, pas besoin de le tirer vraiment très fort, juste pour que ça soit une belle tresse. Une fois que c'est fait, on sécurise avec un des élastiques. Ensuite, on laisse celle du milieu, qui était celle-là ici, on la laisse lousse, on va l'utiliser à la toute fin. On prend notre plus grosse extrémité, donc on sépare en trois. Pour faire une tresse, on va prendre les trois comme ça ici. Celle qu'on tient ici va passer en dessous de celle du milieu. Ensuite, même chose, celle de l'extrémité à l'extérieur va passer sous celle, sous celle du milieu. Ensuite, extrémité sous celle du milieu. Ensuite, sous le milieu, sous le milieu, sous le milieu. Et puis, on continue comme ça jusqu'en bas. Ça prend un peu de pratique, mais... Pratiquez-vous sur des Barbies et des Pouliches comme moi j'ai fait puis <rire> Ça devient assez facile et rapide, on est capable de le faire... Sans regarder puis sans y penser après ça. Donc, une fois que c'est terminé, ça aussi, on va sécuriser, encore une fois. Et là, il nous reste celle du milieu. On va la prendre et puis on va aller la tricoter entre les deux. C'est la façon la plus facile et puis ça, ça fait vraiment le même résultat, je trouve qu'une une presse à cinq branches ou encore à quatre branches, puis c'est plus, beaucoup plus rapide. Donc, on prend celle du milieu, on va aller ouvrir une anneau, de notre presse, et puis on passe en-dessous, par le trou, comme ça Ensuite, on va aller prendre la même chose, une anneau de l'autre côté, et puis on va la passer par-dessus, elle sort comme ça ici, donc les deux sont jointes, on va passer en-dessous, par l'anneau, elle est sortie. Et puis, on prend une autre anneau de l'autre tresse et on la passe par-dessus. On va faire ça jusqu'en bas. OK, une fois qu'on arrive à la fin, on enlève nos élastiques. On peut aussi les couper pour être certaine de ne pas briser nos cheveux. On reprend un élastique et puis là, on va sécuriser le tout ensemble. Puis moi, aujourd'hui, pour aller avec comment je suis habillée, je vais aller appliquer, ben, appliquer, je vais aller mettre une petite pince comme ça ici, par-dessus. Ça fait super joli. Et voilà, on s'assure qu'elle est bien dans le milieu. Et voilà, le look est complété, donc vous pouvez même sortir un petit peu votre frange, vous pouvez sortir des petits cheveux comme ça ici, ça vous a donné une grosse tresse comme ça, super facile à réaliser, tout le monde est capable de le faire, autant que c'est chez faire une tresse régulière, ben ça donne ça. Alors j'espère que vous allez vous amuser à le recréer. prenez des photos et envoie-moi envoie <rire> mon Dieu, envoie-moi les sur Twitter. <rire> bon après-midi, bye tout le monde.